Ces quatre filles se sont réunies avec d'autres pour élaborer un projet qui de fil en aiguille est devenu un tunnel. Parce que ce tunnel permettrait l'obscurité nécessaire à l'observation de la lumière. Frédéric et Diane on cherchait comment mettre en valeur cette lumière naturelle. France a créé la musique que vous entendez. Enfin, Sarah a conçu ce cabinet de curiosité qu'allait être le tunnel. Et j'oublie tous les biologistes, électroniciens, mécaniciens, enfin tous les makers du Fab Lab de Toulouse, car il en faut du monde pour faire un tunnel. Donc voilà, on va commencer la visite du tunnel des curiosités de le Fab Lab de donc euh, là, on a voulu mettre en scène différents types de lumière et différents phénomènes de, de lumière. Pour, en premier, ce sont les LED, donc avec différents euh, montages qui permettent de réfléchir, semi-réfléchir et d'avoir euh, différents effets optiques. Alors, que le, le je suis première la matière en fait. Hop, Vous voyez, je peux le séparer naturellement, il va redevenir une seule et même chose à la même façon que de l'eau. Oh C'est Vous voyez, quand je le coupe, on dirait que je coupe un, un morceau de farine. C'est des algues Oui, des toutes, toutes, toutes petites. Hein. Je croyais que c'était de l'eau, moi. Pardon Je croyais que c'était de l'eau. Des De l'eau Oui. Et non, mais après si on regardait au microscope, on pourrait les voir. C'est intéressant cette lumière, c'est une, qui... une lumière qui est hyper, hyper douce. Oui, Et... c'est pour ça que c'est pour ça qu'on, pour des veilleuses, pour des signalisations, ce serait vraiment intéressant.